Ah, je suis bien coiffée. Oh, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Stabat Murder de Sylvie Alouche, édition Cyrose 2017. Bienvenue dans le journal de 13h. Nous sommes le 12 mars 2018. À la une, nous revenons sur l'étrange disparition, il y a quelques semaines, de 4 jeunes pianistes du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Aujourd'hui, seuls deux d'entre eux ont été retrouvés. Pour faire le point sur l'enquête, nous recevons deux invités. Mathis, l'un des deux jeunes retrouvés à un arrêt de bus, et Madame Dilazio, la commissaire chargée de l'enquête. Bonjour à vous. Bonjour. On commence par vous, Madame Dilazio. Madame la commissaire, pouvez-vous nous dire où en êtes-vous dans cette terrible affaire Eh bien, nous avons très peu d'indices pour le moment. Mathis et Sacha ont été libérés, mais il ne faut pas oublier que nous n'avons pas de nouvelles de leurs deux camarades. Je vais tout faire pour aider la commissaire à retrouver Mia et Valentin sains et je sais qu'ils étaient encore en vie quand Sacha et moi avons été libérés. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé Je ne sais pas où nous étions, ni comment nous sommes arrivés là. Nous étions terrorisés. Une petite trappe s'ouvrait de temps en temps pour nous donner de la nourriture et de l'eau. Puis nous nous endormions. Je pense que nous nous donnaient des somnifères, ce qui faisait que nous ne savions pas depuis combien de temps nous étions enfermés dans le noir. Jusqu'au jour où nous avons été retrouvés à l'arrêt d'un bus, puis emmenés à l'hôpital. D'ailleurs, Sacha y est encore. Madame Delazio, quelles sont vos pistes Le témoignage de Baptiste va nous permettre sans aucun doute de retrouver la trace de Mia et Valentin. Nous avons déjà quelques suspects. Les membres des familles des jeunes disparues, le professeur Monsieur Savonès, le producteur Ipresario qui avait repéré le talent de Valentin, et d'autres personnes encore. Mais tous pour l'instant en train d'aller Mais je ne me décourage pas. Mia et Valentin seront bientôt parmi nous. Nous l'espérons de tout cœur. Merci à vous deux pour vos témoignages. Bien évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que nous avons du nouveau. Bonne journée. spécial, rebondissement dans l'enquête sur les disparus du conservateur. Vous voulez connaître la suite des aventures de Mia, Valentin, Matisse et Sacha Précipitez-vous sur le livre de Sylvia louche Sabat Murder, un suspense insoutenable. J'ai trouvé ce trailer époustouflant, impossible de lâcher l'histoire avant le dénouement final, qui je pense en surprendra plus d'un. J'ai beaucoup aimé aussi le suspense créé, la police n'avait pas beaucoup de preuves et l'enquête partait un peu dans tous les sens. L'histoire me fait aussi penser à un scénario de film... A chaque court chapitre, on change de personnage et de lieu, ce qui donne beaucoup de rythme. Mon personnage préféré est sans hésiter Élise, car elle est enjouée et c'est une vraie petite fuine, un peu comme moi. Et j'ai vraiment adoré ce livre, comme tous mes camarades. Je suis Anna. Je suis Valentine, Je suis Florine. Je suis Julie. Nous sommes élèves au collège de la source d'Abdéville en quatrième. C'est un des meilleurs livres que nous avons jamais lu. Un, un conseil, lisez-le